C'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir qu'avec 3-4 bouts de bois on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, Je vais réaliser un support de gouge et rabot sur un design original de Sébastien Gros du blog T2 Woodworks. Je vous invite à aller voir son, son blog, il est super bien fourni, Il c'est un mec, c'est un, un boule j'en ai déjà parlé dans quelques unes de mes vidéos. Euh, il fait tout à la main, je vous invite franchement à aller visiter. Avec 3 morceaux de bois, euh, 4 morceaux de bois pardon, Quatre petits morceaux de bois qui traînaient dans mon atelier, j'ai réalisé ce support de gouge. Alors, euh, du sapelli, du doyer et, si je ne me trompe pas, une essence de bois inconnue que je ne serai donnée. Alors, ça ressemble à du noyer, c'est limite mauve, c'est un peu spécial, c'est pas du bois de rose ou ce que vous voulez, je ne sais pas ce qui, est, qui peut être mauve d'ailleurs. Euh, enfin bref, c'est un bois que je ne connais pas, je n'ai pas réussi à l'identifier. Ça sent le noyer, mais... Bon, je ne suis pas sûr de moi, donc je préfère me, tenais, me taire. Ce que, je, ce que je prenais pour du, du Niangon était en fait du sapéli déjà. Donc bon, vous voyez bon, ma culture euh, arbritesque, ar je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, enfin bref, vous allez voir qu'avec pas grand chose, on peut faire quelque chose de sympa. Cette vidéo a été tournée en collaboration avec le site mobiletechnica.com. Alors, c'est un vendeur d'outils de coupe. Des fraises de défonceuse plus particulièrement, des outils pour la scie circulaire aussi. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce site. Maintenant, trêve de blabla, place à la vidéo Euh, j'ai coupé mes morceau de bois à longueur, je ne vous l'ai pas montré, ça sert strictement à rien, tout le monde s'est coupé un morceau de bois à la cote, enfin une cote précise. Donc pour couper ces morceaux de bois j'ai utilisé la scie euh, que Bosch m'avait fournie. Euh, tip top au hein, niveau de, de la coupe, il n'y a rien à redire, c'est parfait, il n'y a même pas limite pas besoin de foncer. Donc maintenant je vais passer au traçage. Euh, encore une fois c'est pas très compliqué, c'est du mi-bois sans être du mi-bois parce que c'est pas exactement les mêmes longueurs, enfin vous allez comprendre dans les vidéos, euh, je vais pas trop parler, je vais tracer et puis après on passera à la découpe aux empaillages. support de bouge j'ai posé Alors euh, c'est un endroit provisoire forcément parce que mon atelier est tout petit il fallait que je casse ça quelque part mais le but d'avoir Enfin pourquoi j'ai fabriqué ceci c'est que ça ira dans mon futur atelier qui n'est pas encore construit je tiens à le préciser, ça évite de poser des questions euh, donc là il est très bien où il est ça tombe bien parce que j'avais marre de voir tout le bordel ici donc je vais m'organiser un peu mieux euh, je vais positionner mes petites bouche tranquillement et puis mes petits rabots tranquillou ça évitera qu'ils traînent un petit peu à droite à gauche au moins ils seront sur une surface en bois il n'y aura, aura pas de gravier ou de coin qui de vis qui peuvent venir se foutre dessus en théorie c'est déjà tout de suite plus propre c'est forcément organisé c'est vachement plus sympa. Le seul inconvénient que je pourrais y trouver, c'est qu'un jour, si j'ai besoin de sculpter, alors je suis encore très très loin de savoir sculpter ou de vouloir sculpter, euh, ça va être le fait d'aller chercher les outils derrière. Je vais m'en accommoder, c'est pas bien grave, euh, ça fera un petit peu le folklore. Donc, dans tous les cas, le jour où je vais commencer à sculpter, je vous garantis que vous ne me, lever, vous ne me verrez pas le faire. Ça, c'est garanti sur facture. Euh, tant que je pas une certaine maîtrise, je ne publierai strictement rien. Et je suis loin de maîtriser quoi que ce soit, je tiens à le préciser. Hein. Donc ce message, euh, Sylvain B, il est pour toi. Je n'y connais que dalle en sculpture. Est-ce que tu as bien enregistré ce message Voilà, hein, j'espère. Donc je remercie Sébastien Gros de m'avoir autorisé à reproduire son support de gouge. Alors, il m'avait dit qu'il n'y avait, qu avait pas de problème. C'était euh, libre, libre de droit, comme on peut dire. Hein. Euh, mais en tout cas, c'est super sympa de m'avoir donné les cotes, enfin les codes approximatives, pour que je puisse réaliser le truc en fonction de mes outils. Donc, je vous rappelle, allez visiter son blog euh, t2woodworks.com ou .fr, je sais plus, je crois que c'est .com et euh, le code réduction immédiate sur le site mobiletechnica.com J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des remarques positives ou négatives. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance. N'hésitez pas à partager, liker, enfin tout ce que vous voulez. Euh, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un très bon dimanche, à bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium.